Bonjour, c'est Nathalie de Yornels International. Alors, vous avez été très nombreuses à me demander comment fonctionne euh, le compte professionnel de formation. Donc, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué au départ mais euh, je vous garantis que c'est vraiment très, très facile donc sous cette vidéo vous retrouverez les liens vers les différentes formations qui peuvent être prises en charge par votre compte professionnel de formation donc pour savoir si vous avez des droits il vous suffit d'aller sur le site du cpf et euh, de vérifier finalement si vous avez effectivement cotisé des heures donc comment cotiser des heures et eh bien simplement euh, voilà si vous avez eu un travail de salarié et eh bien vous avez cotisé naturellement des heures de formation donc il faut les utiliser puisque sinon ils seront perdus donc euh, une fois que vous avez la, euh, choisi la formation que vous souhaitez suivre prothésie angulaire coach en maquillage extension de cils etc eh bien il vous suffit de cliquer sur le lien de la formation qui vous intéresse donc je vous le répète sous cette vidéo comme ça vous y arriverez directement vous n'aurez pas besoin de chercher sur le compte du cpf et euh, ensuite donc alors sur un ordinateur c'est tout en bas à droite vous avez une case bleue euh, s'inscrire à la formation donc il vous suffit donc de cliquer sur ce bouton et donc vous pourrez vous inscrire directement une fois que c'est fait qu'est ce qu'il va se passer moi je reçois un mail du cpf qui m'indique que vous souhaitez vous inscrire à cette formation à travers le cpf de mon côté ce qu'il faut que je fasse c'est que je valide donc votre demande et que j'indique les dates de formation alors il est possible de commencer immédiatement euh, mais dans ce cas là il va falloir être assez réactif donc le jour même on peut démarrer ou alors on peut démarrer le lendemain la semaine d'après le mois d'après c'est à vous de choisir. Donc, ce que je vous conseille pour que ça aille euh, finalement le plus vite possible, c'est qu'une fois que vous êtes inscrite au, euh, au CPF, donc à la formation à travers le CPF, c'est de me renvoyer un message, alors que ce soit par mail, euh, par messenger. Euh, voilà, idéalement par mail, comme ça, euh, je le reçois en même temps hein, plus ou moins que que la demande euh, voilà de prise en charge par le CPF et vous m'indiquez finalement euh, la date à laquelle vous souhaiteriez commencer la formation donc soit immédiatement le lendemain une semaine un mois c'est vous qui choisissez et donc par contre euh, une fois que ce sera fait et que moi j'ai validé donc votre dossier moi je dois le faire dans les deux jours idéalement donc en général j'essaye de le faire le jour même parce que voilà, j'ai pas mal de demandes, donc du coup, euh, voilà, pour éviter que ça s'accumule, je le fais assez rapidement. Et donc, de votre côté, vous aurez quatre jours pour revalider. Alors. Une fois que vous... Quand, quand vous êtes à cette étape, justement, de revalider, comme quoi vous êtes bien OK de suivre cette formation, tout ça, il faudra par contre payer le reste à charge en une seule fois. Euh, ça ne dépend absolument pas de moi. Euh, si j'avais pu faire quelque chose à ce niveau-là, je vous aurais donné la possibilité de le payer en plusieurs fois. Mais en fait, vous le payez au CPF. Et, et moi, je suis seulement, en fait, euh, payée par le CPF euh, une fois que la formation pour vous est finie. <rire> voilà. Donc... Euh, Plusieurs mois après donc en fait ça ne dépend absolument pas de moi et je ne peux absolument pas changer ça ça c'est vraiment une règle du CPF voilà malheureusement je ne peux rien y faire donc une fois que c'est fait et eh bien moi je peux faire ce qu'on appelle l'entrée en formation donc l'entrée en formation c'est simplement que je vais vous donner euh, le, le lien d'inscription à la plateforme de formation c'est encore une fois un petit peu différent, c'est pour que moi j'ai une fiche euh, élève tout simplement dans la formation qui vous permettra d'accéder gratuitement, j'ai envie de dire à la formation puisque moi je ne suis pas encore rémunérée. donc c'est vraiment un lien particulier euh, qui n'est valable que pour vous, qu'il ne faudra pas transmettre, d'ailleurs vous avez chacune un lien unique que je crée pour chaque personne euh, donc ce sera de toute façon pas possible de le transférer et euh, du coup vous pourrez accéder à ce moment là immédiatement à la formation une fois que ce sera rempli et moi donc je j'irai sur le site du CPF pour euh, valider votre entrée en formation, dire que vous êtes bien entré en formation. Ensuite qu'est-ce vous reste à faire et eh bien tout simplement suivre la formation regardez absolument tous les cours il faudra que vraiment tous les cours soient vus dans la période impartie certaines formations font six mois trois mois voilà regardez bien euh, la durée des formations il faut absolument avoir passé toutes les évaluations dans ce temps-là un imparti et l'évaluation finale, l'examen final. Donc pour être sûr d'être dans les clous, euh, idéalement, il vaut mieux le passer avant la date euh, butoir au cas où vous ne l'auriez pas du premier coup pour pouvoir le repasser tranquillement et continuer à vous entraîner encore avant d'être vraiment au point pour euh, pour le réussir. Donc ça paraît compliqué comme ça, mais je peux vous dire que c'est très très facile. C'est un simple échange, euh, voilà, de, de valider, valider de chaque côté. C'est assez rapide. Et euh, donc une fois que c'est fait, encore une fois, votre job à vous, ce sera de suivre la formation, euh, de, de suivre les cours et donc d'aller jusqu'au bout de la formation et de passer l'examen. C'est quand même euh, finalement l'objectif euh, de, de la formation. Et, et donc du coup, voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense que j'ai quand même répondu à pas mal de choses, euh, à pas mal de questions qu'on me posait. Ça semble un petit peu euh, flou comme je vous l'ai dit au départ, mais vraiment, c'est pas compliqué du tout une fois qu'on sait comment ça fonctionne. Donc si vous avez euh, par exemple un voilà une somme assez réduite sur votre compte professionnel de formation et que euh, finalement le reste à payer est trop important je vous conseille quand même de choisir euh, le règlement personnel de la formation et là vous pouvez la, la financer en 12 fois ou six fois suivant la formation que vous choisissez et éventuellement pourquoi pas par exemple si vous choisissez de faire la prothésie ongulaire voilà la formation de prothésie angulaire euh, basé perfectionnement par exemple ou le pack complet et le payer en plusieurs fois vous pouvez très bien Bien utiliser par exemple si vous avez euh, 500 600 700 euros sur votre compte professionnel de formation l'utiliser pour vous former en extension de sile par exemple pour euh, pour accéder à la formation de base euh, en extension de sile ça vous permettra d'avoir euh, justement une prestation complémentaire si bien sûr ça fait partie de votre projet professionnel ça je le dis toujours à mes élèves il n'y a pas une bonne formation il y a une bonne formation par projet enfin pas une formation mais voilà vous m'avez compris. Euh, le, le choix des formations par rapport à un, à, rapport à, à un projet. Si quelqu'un n'aime pas le nail art, lui dis toujours mais ne prends pas la formation nail art, elle ne te, ser elle ne te servira pas. Si tu n'aimes pas en faire ou si tu ne comptes pas proposer des formes un peu plus originales, voilà c'est peut-être pas utile d'avoir euh, cette formation là mais si vous préférez prendre vraiment le pack complet pour être au top du top bien sûr c'est beaucoup plus intéressant puisque le tarif est fortement réduit par rapport au fait de prendre les formations les unes après les autres mais rien ne vous empêche si vous voulez euh, voilà, démarrer plus doucement ou si le budget n'est pas là de commencer par la formation de base et perfectionnement c'est de toute façon celle qu'il vous faudra et ensuite de passer sur euh, la formation de nail art la suivre puis la formation de format artistique la suivre et puis comme, voilà comme ça vous aurez euh, donc un certificat par formation ce qui est le cas aussi dans le pack bien sûr de trois formations l'avantage du pack quand même c'est que vous c'est que vous avez trois bonus en plus c'est-à-dire euh, comment euh, créer un site internet donc pour pouvoir mettre en avant donc euh, toute, la, voilà, toute la visibilité, euh, c'est-à-dire remettre en avant tout ce que vous proposez, euh, pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé sur des produits plus sains, euh, comment est-ce que vous travaillez, pourquoi l'hygiène est tellement importante pour vous. voilà Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les mettre en avant et ça vous permet réellement euh, de vous différencier un petit peu aussi des, des personnes qui font ça euh, de manière moins professionnelle, on va dire. Et ensuite, le deuxième bonus, ça va être comment automatiser la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que les clientes vont pouvoir aller sur votre site internet et choisir directement leur créneau. Elles peuvent s'inscrire voilà, dans votre agenda quand elles le souhaitent qu'il soit à minuit, 2h euh, du matin, un dimanche, peu importe, elle voit les créneaux disponibles, elle s'inscrit, et comme ça, vous ne passez pas votre temps au téléphone à répondre euh, justement alors que vous avez une cliente euh, avec vous. C'est encore une fois beaucoup plus cool pour vous, plus professionnel, c'est bon, mieux pour tout le monde. Et le troisième bonus, c'est comment faire une publicité Facebook efficace dans votre zone de chalandise pour vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que souvent, dans un premier temps, on pense aux flyers, on pense aux choses comme ça. Mais avec le recul, je peux vous dire que c'est pas forcément la technique la plus efficace et c'est une technique très chronophage si vous souhaitez le faire vous-même et donc du coup pour le même budget voire beaucoup moins vous pourrez toucher beaucoup plus de clientèle et on va parler dans la formation justement du parrainage de comment développer la clientèle donc dès que vous avez déjà une petite base de clientes on va dire 10-15 clientes vous allez pouvoir multiplier ces clientes jusqu'à en avoir une cinquantaine voire plus si vous souhaitez en avoir plus Encore une fois, c'est vous qui choisissez Vous êtes totalement libre C'est vous qui choisissez également votre positionnement et si vous avez peur euh, de, de la concurrence, tout ça, eh bien, on en parle également dans la formation et vous allez voir que justement, vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de la concurrence puisque vous ferez quelque chose de totalement différent. Je me suis un peu écartée du sujet principal qui était euh, donc comment s'inscrire à travers le CPF. Mais c'est des questions qui reviennent très, très régulièrement durant les appels stratégiques. Et donc du coup, euh, voilà, c'était important pour moi de vous le rappeler. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on discute ensemble, puisque des fois, c'est important, euh, justement le côté relationnel, le côté humain, peut-être que vous avez besoin encore d'être rassuré ou peut-être que j'ai n'ai pas répondu à toutes les questions Eh bien euh, vous pouvez réserver vous aussi votre appel, euh, votre appel stratégique donc on va déterminer quelle est la meilleure formation pour vous euh, par rapport à votre projet personnel et puis bien sûr je répondrai à toutes vos questions donc pour cela, il suffit d'aller dans la partie formation, puis appel, et donc du coup de réserver le créneau qui vous arrange. Et donc euh, je vous contacterai à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que j'ai bien fait le tour de la question. Euh, C'était important pour moi que vous compreniez bien les choses, puisqu'en fait, euh, quand, quand on pense que c'est compliqué, on risque de passer à côté d'un projet. Et ce serait tellement dommage de ne pas le faire alors que vous avez l'envie de le faire. Et peut-être que euh, vous ne savez même pas que vous avez peut-être... 1000 1500 euros euh, que vous pouvez utiliser et eh bien ce serait tellement dommage de passer à côté juste parce que ça paraît compliqué donc voilà comme toujours et eh bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt